Nous sommes à la nuit du hack qui, j'ai vu tout à l'heure, allait être rebrandé l'an prochain pour changer de nom. Je me trouve avec Corben, le célèbre blogueur tech, et puis on va parler un petit peu crypto-monnaie, puis peut-être on évoquera d'autres sujets, mais je sais que tu avais fait un article à ce sujet en 2017, que tu en as acheté plusieurs, que tu as blogué dessus, que tu as fait un article également sur la crypto-monnaie MusicCoin. Moi, j'avais vu là-dessus, je l'ai pas mal partagé sur, sur Naotech, même si Jérôme Kenborg n'est pas spécialement fan pour le moment de crypto-monnaie. Et je, je tenais à lui faire ce petit clin d'œil ce soir. Donc euh, voilà, Corben, aujourd'hui et l'an passé, c'est quoi un hein, Corben par rapport à la crypto-monnaie ce que tu en penses La technologie blockchain d'un côté et puis la crypto-monnaie dans un autre. Est-ce que tu as fait des investissements Tu en es où aujourd'hui euh, Voilà, ton point de vue là-dessus. Ok alors aujourd'hui moi euh, je touche plus à rien là pour l'instant donc euh, voilà je, je hold hein, comme on dit mais euh, non bah, sur la technologie blockchain euh, c'est vrai que c'est super techno euh, voilà je veux dire c'est pas à démontrer quoi qu'il y a un intérêt euh, pour tout ce qui est blockchain après sur les, les crypto-monnaies en tant que telle euh, donc euh, vraiment euh, Ouais, monnaie hein, en tant que, vraiment monnaie, hein, pas, pas forcément smart contract comme tout ce qui est Ethereum pour, pour des utilisations de dev, mais plutôt euh, monnaie comme le bitcoin ou d'autres comme le zcash, etc. Euh, pour l'instant, alors ça se développe, hein, mais bon, c'est on va dire dans la vie de tous les jours. Ma mère paye pas encore en zcash sa baguette, donc on est encore très loin, on a encore de la marge quoi. Mais euh, non, non, moi je, alors, je connais la crypto-monnaie depuis longtemps, mais bon, comme tout le monde. Hein, euh, parce que tu as commencé tout et non, euh, non, non. tu aurais eu la joie d'acheter du bitcoin en 2009, 2010, 2011 peut-être Non, non, non, il y avait des lecteurs de mon site qui m'avaient recommandé ça en, en ouais dans ces, dans ces eaux-là. J'avais cool, mais comme n'importe quel autre projet, tu vois, c'était. Euh, ouais, ça a l'air sympa, mais voilà. Bah, je n'ai pas creusé plus, quoi. Euh, non, je m'y suis mis l'année dernière pour, pour tester un peu. C'était mon anniversaire, je me suis fait plaisir. Alors, quand tu dis que tu t'y es mis, est-ce que tu as miné Est-ce que tu en as acheté Est-ce que tu as fait les deux peut-être Alors, le mining. Je trouve ça, enfin moi ça m'embête un peu le mining parce que ça demande un gros investissement de départ et c'est amorti au bout d'un an. Et voilà, c'est un peu compliqué à mettre en place, ça chauffe la baraque, c'est. En termes d'installation, de, de, de techno, il faut s'y mettre, il faut s'en occuper, etc. Donc c'est un peu relou. Je ne suis pas mis au mining, j'en ai juste acheté pour voir déjà, hein, déjà tu le temps de valider ton identité sur les sites, d'acheter des trucs, de voir un peu. Et puis comme je ne connaissais rien euh, sur tout ce qui est altcoin aussi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au-delà du Bitcoin. Euh, et donc euh, sur le démarrage, bah, j'ai commencé euh, comme tout le monde hein, à me faire plumer. Euh, Juste en suivant des conseils des uns des autres, euh, en sachant pas trop. Euh, je voyais des gens qui discutaient sur Twitter, qui faisaient des beaux graphiques euh, d'analyse euh, trading euh, auxquels je ne comprenais absolument rien. Et bon, euh, bah, passé euh, trois semaines à rien comprendre et à voir que je me faisais un peu enfler et balader avec tous ces trucs-là, euh, bah, je m'y suis mis en fait, j'ai commencé à bouquiner, à m'enseigner sur, euh, sur le trading euh, pur et dur, ce qui ne m'intéressait absolument pas avant les cryptos. Hein. Aucune action euh, dans aucune banque, euh, le, tout ce qui est trading, ça me... C'est marrant de voir comment euh, euh, beaucoup de personnes en sont amenées au trading et ne sont jamais allées vers le marché des actions et euh, sont arrivées dans, dans, dans, dans le trading euh, grâce ou à cause hein, pour certains parce que tu me racontais tout à l'heure que tu t'étais mis au yoga grâce au trading ah, ou à ouais, cause, pareil, grâce ou à cause à la méditation. Euh, grâce à, au stress ouais. provoqué par les, les, hausses, les hauts et les bas ouais, ouais, de la crypto-monnaie euh, Mais voilà, c'est intéressant Donc tu t'es formé sur le truc. Ouais, en gros, pendant trois mois, je me suis formé Mais en plus, j'aime ai, ça, en fait C'est-à-dire que j'ai pris goût à ce truc C'est pas pas, je me suis formé pour euh, faire du blé voilà. C'est que j'ai pris goût à ça Je trouvais ça sympa, en fait c'est très, enfin Moi, je trouve ça très rassurant, très agréable Tu vois De s'enfermer dans sa bulle Donc, évidemment, au bout d'un moment, j'ai compris Qu'il fallait écouter personne, à part soi-même ça c'est pas facile hein, mais bon voilà et euh, s'enfermer en sa bulle et faire ses propres analyses euh, et voilà et tracer ses courbes etc enfin moi je trouve ça très relaxant alors c'est vrai qu'au début bah, tu sais pas trop tu vois ça monte, ça baisse c'est un peu compliqué euh, j'ai pas passé des nuits euh, très sereines au tout début mais maintenant euh, c'est quelque chose... alors là je manque un peu de temps en fait pour le faire parce que puis en plus euh, c'est un peu baissé, enfin c'est beaucoup baissé en ce moment donc euh, voilà je suis pas non plus... Une... C'est les soldes Ouais, C'est les soldes, c'est les soldes, mais j'ai déjà mis pas mal euh, de thunes. Donc là, pour l'instant, je touche plus à rien, je remets pas parce que bon, euh, faut, faut regarder un peu sur le compte en banque aussi, hein, on sait jamais. Mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé ça très agréable en fait à faire euh, cette analyse de trading. Et donc, j'ai lu des bouquins. Euh, euh, j'ai commencé par des bouquins un peu généralistes hein, sur tout ce qui est forex, euh, puis euh, bourse classique. Hein, donc, euh, aucun bouquin sur la crypto, aucun bouquin ni sur la crypto, Alors, purement trading, mais appliqué que tu as appliqué ensuite à la crypto ouais bah oui c'est la même chose en fait c'est juste euh, enfin moi ce que j'ai remarqué alors c'est peut-être faux mais c'est mon impression c'est que les échelles de temps sont différentes c'est à dire sur la crypto ça va très très vite ça va, vite. Ça va très très vite c'est à dire qu'au début en lisant les bouquins de, de bourse classique tu dis bon ça va j'ai le temps ça se passe sur des semaines des mois etc et là la crypto ça se passe sur des minutes des heures euh, voire bon, une semaine max quoi, sur des trucs euh, donc j'ai changé un peu, euh, voilà, et puis à faire le petit cahier, tu sais, avec les, les habitudes, les, les règles à respecter, donc, et euh, après je me suis intéressé aussi à des, enfin j'ai lu des bouquins entiers sur des types de courbes spécifiques, hein, comme les, les Bollinger ce genre de trucs, tu vois, j'ai creusé les sujets un peu plus profondément, alors, euh c'est passionnant, en fait, ça. Maintenant, tu sais étudier tous les chandeliers japonais, faire le Bollinger, le RSI, le Fibonacci, tout ça, tu maîtrises Ouais, le Fibonacci aussi, ouais. ouais. Donc, euh, je maîtrise, après, c'est un grand mot. Hein. cest ouais. Et puis, je pas tous les indicateurs. J'en ai très peu. Je pense que ça suffit et puis, voilà, après... Euh... Vaut mieux, sinon, on passe plus de temps à écrire les indicateurs que prendre la décision d'achat ou de vente. C'est ça, ouais, voilà. Et donc, euh... donc je suis venu là-dessus, en fait, euh... voilà. Euh... Et j'ai trouvé ça cool. Euh, et puis en fait, bah là tu parlais de méditation, ce que je te racontais tout à l'heure, mais justement avec cette période un peu où je me relève la nuit pour regarder les cours, les machins, parce que c'est un petit côté un peu obsédant, On est un peu dans, ça peut être un peu comme des jeux d'argent un peu pathologiques, euh, à un moment je me suis calmé quand même, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais eu un peu plus de confiance en moi, j'avais compris un peu comment ça jouait, comment ça marchait au termes de rythme, J'étais moins le nez dessus, donc plus détendu. Et là, j'ai commencé à regarder euh, tout ce qui était biais cognitif pour les, les traders. Donc, euh, euh, Comment ton cerveau en fait, te fait voir euh, des fausses réalités Parce qu'à bah, la fin de la journée, à force de regarder des, des tendances, des choses, et tout est pourri. Le dernier truc de la journée qui est un peu moins pourri que les autres, mais qui est quand même pourri, t'as l'impression... All in. T'as l'impression que c'est all in, ouais. Donc, euh, donc tout ça je l'ai appris pareil dans les dans les bouquins et donc j'ai vu aussi qu'il y avait des mecs qui faisaient de la méditation et tout. Donc euh, j'ai commencé à faire un peu de méditation. D'abord pour voir, hein, pour tester, et puis voilà, bah, j'en fais aussi pour, euh, pour moi. Et voilà, donc là ça fait un an que je touche plus rien, ni trading, ni quoi que ce soit, donc euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, il y a un copain qui m'avait donné un bon conseil, c'était de dire, euh, euh, reprendre deux fois ta mise c'est à dire que voilà la somme que j'ai mis au départ bah, je l'ai récupérée et j'ai repris l'équivalent de cette somme d'accord une fois qu'on a fait un fois deux on retire le fois deux on laisse ce qui reste ouais. et puis c'est que du bonheur pour ce qui reste dans Après, le game c'est un, une astuce hein, mais c'est un, un, un impact euh, psychologique en fait sur, euh, sur, euh, sur toi et du coup tu es beaucoup plus relax parce que tu sais que tu peux plus perdre enfin, alors tu vas perdre ce que, ce que tu aurais eu en plus mais euh, ce que tu as mis à la base tu peux plus le perdre et même t'as gagné ce que t'as mis voilà. Moi ce que j'ai apprécié c'était tu vois le matin sur, euh, sur mon balcon avec mon petit café, peinard à 6h du mat, à regarder hein. Ouais c'est ça, regarder le, le, le lever de soleil, euh, à tracer mes petites camps, mes petits machins, puis après laisser rouler pour la journée avec mes petits euh, mes, mes ordres qui se déclenchent tout seul. Donc. Un portefeuille de Corben c'était quoi 5, 10, 15, 20 altcoins, 50 J'essaye de me limiter à 10 max mais après euh, je m'enflamme. Euh, je peux m'enflammer assez vite, donc euh, voilà, ça peut. Voilà, ça, des fois, ça peut un peu dépasser. Mais le, ce qui est dur, c'est de s'en tenir à ces règles. En fait, il faut fixer des règles. Donc, ça, c'est ce qu'ils disent dans tous les bouquins. Hein. Ça paraît simple d'avoir des règles de, de trading et de se dire, voilà, euh, par exemple, je ne pas quand je suis fatigué, je ne pas quand ceci, quand cela. Euh, mais c'est super dur parce que tu t'enflammes assez vite. Tu te dis, putain, ça a l'air de bien monter alors que tu as déjà bloqué 10 positions et. C'est chaud de se tenir à ça, quoi. donc euh, ouais c'est un combat avec soi-même en fait, ça qui est intéressant c'est que tu, tu te bagues toi-même et moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est ce côté un peu relaxant, un peu en fait dans ta bulle en fait, c'est ça que j'aime bien où tu n'as pas besoin d'interaction en fait, à la limite tu pourrais faire du trading sans interaction humaine, tu as juste besoin de, de ton site où tu as tes courbes etc et puis tu, tu fais ta vie, tu n'as pas besoin de conseils de personne. Les autres, ça va tellement dans tous les sens. De toute façon, ça n'aide pas à prendre une décision de regarder la vie des autres qui, on le sait, est pour la plupart biaisé dans leur sens à eux. Voilà, après je sais qu'il y en a qui, euh, qui sont aussi très sur l'analyse fondamentale ou pour voir justement les projets, etc. Alors les projets, moi ça m'intéresse aussi. Les projets ça, ça m'intéresse aussi. Euh, pour, euh, pour voir un peu les technos. Mais là c'est plutôt mon côté geek technophile qui parle plus que le côté euh, trading parce que bon il euh, y, a, y, a y a des projets super sympas qui sont pas ouf en termes de, de, de, de monnaie de trading. Ah, Est-ce est qu'il y a des projets qui sont quand même euh, attirés avec l'aspect blockchain crypto Donc on parlait de musicoin tout à l'heure mais ça peut être je sais pas du, du stockage décentralisé avec ah, bah, du, du, voilà, du storage, du SIA. Euh, ça pourrait être du, du calcul décentralisé euh, avec du, du iExec, du Golem ou des choses comme ça. Ouais. Ça va être plutôt des, des, des, choses, des choses qui vont te parler. Euh, même de l'Internet décentralisé, Substratum, je pense que as dû... Euh, tu bah, sais, je t'ai dit, je suis un peu largué là depuis un an, j'ai pas remis les nez dedans, mais, euh, mais euh, moi, j'ai commencé par des, par des cryptos euh, enfin, anonymisés, intraçables, comme Zcash, bah, bah, es, ce genre de choses, Monero, tous ces trucs-là. Euh, parce que je me suis dit, ça, en fait, bon, ça va être horrible hein, ce que je vais dire, mais... Euh, je... On est entre nous, ouais, ouais, est personne pas, te en, regarde. entre nous, mais en fait, je me suis dit, euh, de base, comme j'y connais rien, euh, celles qui vont, euh, on va dire, se développer à terme, euh, c'est peut-être celles qui sont vraiment utilisées dans la vraie vie donc euh, y compris sur le darknet ou sur des boutiques en ligne des choses comme ça donc des monnaies qui sont plutôt bah, de l'ordre du bitcoin ou des voilà ce qui est utilisé en fait par les gens alors peu importe euh, bon évidemment il euh, y a des utilisations un peu criminelles hein, de ces trucs là mais voilà savoir qu'il a des sites qui acceptent du monero ou du zcash bon bah c'est mieux que une crypto que personne n'utilise dans la vraie vie donc j'ai commencé à me mettre là dessus puis sur des trucs euh, euh, bah ouais anonyme euh, ou, voilà, en pariant sur le fait que c'était ce qui allait se développer. Bon, je n'ai pas été déçu. Voilà, c'était plutôt cool. Maintenant, après, euh, voilà, Mais là, la limite, sur mon style de trading, entre guillemets, c'est on s'en fout en fait. Enfin, à la limite, je m'en fous du projet en fait. Je regarde que les courbes, que les courbes, que les courbes. Je ne fais pas d'analyse fondamentale. C'est euh, étonnant de ta part d'être euh, voilà, plus sur la courbe et l'analyse. En fait, euh... je, je sépare les deux. C'est-à-dire que je regarde les projets. Mais, euh, donc je peux faire un article sur mon blog pour parler du projet parce qu'il va me plaire mais ça ne veut pas dire que j'en ai acheté ça ne veut pas dire que, que je vais l'utiliser etc. mais je trouve que le projet est sympa et cool et euh, la partie crypto c'est vraiment enfin la partie trading c'est vraiment euh, en bulle fermée complète et, et à la limite ça peut être un shitcoin total euh, c'est pas dérangeant enfin pour moi après euh, c'est mon point de vue hein. je sais que c'est soumis et j'en parle pas trop en fait sur le blog de, de tout ça parce que euh, c'est un peu délicat c'est à dire que j'ai testé un peu, j'ai fait quelques articles mais très légers, je me, je, je, tout ce que je te dis là je ne l'ai pas raconté sur le site, sur le blog parce que c'est un peu, euh, enfin il y, y a plusieurs euh, problèmes. Le premier c'est qu'il y a plein de gens euh, qui me lisent, qui vont peut-être s'enflammer, euh, cramer leurs économies, faire des conneries euh, et faire n'importe quoi et après peut-être venir me le reprocher parce qu'on parle quand même d'argent, de, de, de choses comme ça, de sommes qui peuvent être engagées et euh, je ne suis pas là pour recommander des placements ou quoi que ce soit euh, à voilà, des gens. Donc, euh... Et nous ne sommes tous pas là pour vous recommander des placements, hein. nous, nous abordons le sujet et nous ne sommes pas conseillers financiers. Petit disclaimer au passage. Tu ne pas mais moi je, vais, je pousse le vice jusqu'à pas non plus en parler. Euh, oui. voilà, J'ai voilà, déjà parlé des technos si tu veux mais, mais je n'ai pas dit ça, ça va monter ou ça, ça va baisser. Voilà. Donc, je vais éviter, J'évite ça. Et après, euh, l'autre aspect, bah, c'est que voilà, moi je suis un noob total là-dedans. Euh, pas de leçons particulières à donner sur les cryptos et c'est quand même un bon à à troll en fait comme je te disais avant qu'on lance l'enregistrement il y a des espèces d'ayatollahs euh, de la crypto-monnaie euh, qui peuvent être assez agressifs dès que tu touches un peu à leur euh, à leur précaré pas tous hein, mais voilà, euh, parce que c'est... Euh... Bon, on retrouve ça dans tous les sujets, Donc, hein, formule hein, formule. les marques d'appareils photo, euh, le football, euh, la Formule 1, ce que tu veux, tout ce qui a une marque, tout ce qui a des équipes, puisque finalement on est un ça peu, peu dans, des, dans des équipes avec des teams en crypto, ça s'enflamme assez vite pour pas grand chose. Donc euh, moi qui débarque de nulle part, je suis un peu agnostique sur les technos, sur les trucs, euh, qui suis noob, et qui raconte mon expérience en fait, comme je fais que euh, du logiciel libre ou même de la sécurité informatique, je raconte un peu tout ça... Euh, ça, ça m'attire un bon lot de trolls. Donc, euh, le sujet crypto est assez, euh, on va dire, sensible en termes d'appos à troll, même pour tout ce qui est écologie hein, sur euh, le bitcoin. Bon, là, tout à l'heure, on parlait dehors et bam, c'est ce qu'on s'est pris direct. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est trop, euh, on va dire, émotionnel comme sujet. Donc, euh, moi, j'en parle pas trop. Je préfère tester mes petits soft Windows, mes petits soft Linux. C'est plus cool. Parler un peu d'actu et voilà. Sécurité. Ouais sécurité beaucoup, euh, on pourra en parler après si tu veux. Mais, ouais. Et donc le jeudi un petit live, la plupart du temps en tout cas le jeudi midi d'ailleurs, jeudi 13h, ça se fait pas beaucoup les lives comme ça, entre midi et 2 Non non mais bon euh, je fais ça avec Rémi de, dans ton chat, hein, Rémouk, qui, qui euh, bah, tu connais peut-être dans ton chat, hein, c'est un site assez ancien, anciennement chez Et donc avec Rémi on s'est rencontrés l'année dernière, on a bien matché et euh, bah lui il est un hein, donc il est, il est plein air chez lui, moi je suis pleinard chez moi donc euh, on peut prendre le temps de faire ça alors évidemment moi, je suis beaucoup en déplacement et puis lui avec ses concerts à kickban aussi il est beaucoup en déplacement donc euh, on essaie de c'est pas très régulier quoi c'est à peu près le jeudi à peu près toutes les semaines à peu près à midi des fois ça peut être à 13h le mercredi et sur deux. au plaisir de faire le troisième larron s'il en faut j'ai un avis à peu près sur tout. Bah, écoute on a déjà fait un petit thème euh, sur les cryptos avec euh, renault euh, Lichfit. mais euh, au plaisir pour, pour participer on essaie de voilà on, le, la prochaine, ça sera sûrement sur le logiciel libre. On a parlé des devs, on a parlé plein de trucs. Euh, ouais. Bon, bah, celui-là, m'invitez pas. Hein. Non, non, <rire> mais bon, voilà. Je <rire> suis pas la cible. Très bien. Euh, le blog, ça se passe bien Ça se passe toujours bien. Bah écoute, le blog, ouais, ça va. Euh, alors, bah, ça fait 14 ans maintenant, donc euh, ça roule. Alors, après, évidemment, j'ai mes périodes de creux et mes périodes plus productives. Ça dépend de mon activité sur Yesuiak. Donc, euh, je m'organise un peu comme ça. Et puis bon, c'est qui le plus gros aujourd'hui C'est Olivier Roland ou c'est Corben, quoi, sur le net, euh, en blog Bah écoute, si t'arrives à me citer, à me donner le nom d'un blog d'Olivier Roland Les livres pour changer de vie, point truc, euh, comme FR. D'accord, donne-moi ça en un deuxième. Euh. Ouais, ça doit être à peu près le même nom, il a, a enlevé un mot. <rire> voilà, donc. Euh, non, mais j'ai rien contre Olivier Roland, je le connais pas, euh, j'ai pas fait ses méthodes, ses trucs -là comme ça, mais bon. Moi les, les blogueurs que je vois, euh, enfin les façon des blogueurs il n'y en a plus, enfin, c'est une race en voie de disparition, maintenant c'est les... Arrêtez d'essayer de monter des blogs, faites du Youtube, euh, faites du Instagram, du Snapchat, euh, ça reviendra peut-être le blog mais moi je suis un dinosaure. Maintenant euh, tous mes potes blogueurs de l'époque euh, se sont transformés, alors soit ont disparu, sont morts dans d'atroces souffrances, soit ont évolué en médias avec des rédacteurs, avec euh, des journalistes, etc. Soit bon, on, un peu, voilà, sont restés un peu les, les mêmes mais ils ont des rédactions en fait, ils ont des, des gens qui participent. Et moi, bah, il euh, y a plein de petits blogs aussi hein, de, de gens indépendants qui font leur blog. Euh, mais moi je suis le seul euh, indépendant comme les petits, mais qui gagne sa vie avec comme les gros en fait. Mais j'ai pas.. Ouais, et, sur, et, sur plus. et sur YouTube, pourtant, tu te cantonnes à 12 000, 14 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais ouais peut-être. Ce, ce qui est petit pour toi. Bah Youtube euh, c'est pas trop mon truc en fait, c'est-à-dire que monter une vidéo ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de taf On pourrait penser quand tu es un youtubeur que ça se fait deux secondes, tu allumes la caméra, tu postes et c'est réglé Je, je sais, c'est ça Et Il faut le faire pour se rendre compte, c'est beaucoup de boulot et c'est pas, pas ce que je préfère faire non plus Puis euh, s'exprimer en live, euh, bon ça va mieux maintenant mais c'est vrai qu'au début je suis recommencé 25 000 fois les prises euh, Et là j'ai plutôt tendance à faire de l'Instagram en live enregistrer la vidéo, à l'exporter sur YouTube, donc tout le monde gueule parce que c'est en format vertical, ouais. mais je m'en fous parce qu'il y a... Merci IGTV d'Instagram, le format vertical, vous allez en bouffer, croyez-moi. Ouais, il y a ça, puis euh, alors déjà du coup, moi, ça m'élimine tout le système de montage, c'est-à-dire tout est posté en live, je m'en fous du montage, de quoi que ce soit, je mets tout. Et. Euh... Ah, J'ai vu que tu t'éclatais bien, tu nous as fait visiter les stands là sur IGTV euh, hier ou avant-hier, là. Et du coup ça, c'est sur Instagram et j'exporte je sur YouTube. Alors pas tout, hein, je fais une sélection quand même pour que ça soit propre mais, euh, mais euh, le format vertical, comme il y a quand même 70% des gens maintenant qui consultent euh, YouTube et même mon blog sur leur mobile, euh, le format vertical ça passe très bien entre faire chier 70% des gens qui vont devoir tourner leur téléphone et... Euh... Moi, moi, ça me choque parce que je regarde vraiment pas les vidéos à la verticale et je, je tiens fortement mon tel comme ça entre deux doigts. Ouais. Mais, mais j'ai entendu ces stats-là, donc je, bah je, je m'incline devant le format vertical. Quoi. Moi j'aime bien regarder en vertical, je trouve ça. Enfin, c'est plus naturel, tu, te fais... tu galères moins et puis euh, t'as déjà ton téléphone en vertical quand tu composes. Alors, si je regarde en vertical, c'est parce que j'ai splitté mon écran pour faire du chat en dessous, clairement. Ah ouais. clairement. Ou alors avec YouTube euh, Premium, je cherche le nom, enfin YouTube Pro, YouTube Payant. Maintenant, effectivement, tu, tu as YouTube qui reste en pop-up, donc là on peut considérer que je le regarde en vertical. Sinon, clairement, si je fais que regarder une vidéo. Elle est en plein écran et elle est en paysage, quelle que soit la taille de l'écran, et j'ai toujours eu des très grands écrans. Ouais, mais moi, c'est vraiment. Alors, je, co je comprends le côté puriste, hein. j'ai des potes qui sont réalisateurs, qui, voilà, ça, les fait, euh, ça leur fait dresser les cheveux sur la tête, mais euh, pour une utilisation web, en plus amateur, hein, parce que je ne suis pas du tout un professionnel, je ne fais pas des vidéos très léchées, c'est vraiment roots. Hein. Euh, là, ça m'élimine tous les. Les, problèmes enfin les, les freins en fait techniques de montage, de couper la vidéo, de d'upload, etc. Là, ça se fait juste en 30 secondes et ça me permet de faire du contenu sans me prendre le chou en fait. Et du coup, j'en fais parce que ouais. le montage, voilà, c'est un frein, c'est-à-dire que là, tu vas le faire une fois, deux fois, puis après, tu n'as pas le temps, puis après, tu laisses tomber, puis après, tu fais plus rien. Ouais, c'est très agréable le live pour ça. On sait qu'une fois qu'on a cliqué sur le carré, à la limite, il y a deux, trois tags à mettre et changer le titre, éventuellement la miniature au max, mais il n'y a pas ce montage ce sacré montage et croyez-moi que c'est un sacré boulot à faire derrière euh, qui, qui va prendre des heures des heures et des heures par rapport à, à la minute et que même une vidéo de 5 minutes youtube très très montée où moi je vois ma vidéo sur microsoft 8 minutes 13 heures de boulot je, je sais ce que c'est que monter pendant des heures et des heures pour faire 1000 euh, vues quoi derrière quoi et tous les gens qui enfin euh, voilà je vois beaucoup de critiques passer sur les youtubeurs euh, que ce soit les youtubeurs célèbres comme Cyprien ou Norman, ou Benjoy Phoenix tous ces gens là euh, ou voilà, même des youtubeurs plus petits, en fait les gens ne se rendent pas compte du, de la quantité de boulot parce qu'il y a l'écriture en amont, il y a le tournage, il y a le montage euh, et puis même après tout ce qui est publication et euh, mise en avant sur les réseaux sociaux etc c'est un gros taf, hein, ouais. on ne se rend pas compte mais, donc, euh, en gros ce que je dirais comme conseil c'est faites-le et ouais. faites-le une fois, deux fois, trois fois ce que je dirais c'est que si vous avez des trucs à dire, dites-les, peu importe le moyen, peu importe la qualité, on s'en fout euh, ça, comme tu dis ça se raffine, moi quand j'ai commencé euh, J'écrivais des conneries, hein, et puis j'écrivais n'importe quoi, et voilà. Mais, euh, mais c'est pas l'important, c'est de se faire plaisir et de, de le faire pour soi avant de le faire pour les autres. cest que j'ai vu beaucoup de, à l'époque de gens se lancer dans des blogs euh, avec pour idée de faire comme des journalistes, avec des trucs très léchés, euh, où ça demande beaucoup de travail et ils parlent pas avec le cœur. Tu vois, il y a un style journalistique, un peu froid, etc. Et ça n'a jamais marché. Quoi. Les ceux qui ont marché, c'est ceux qui, ceux qui s'expriment euh, vraiment avec le cœur. Et après, gagner sa vie avec un blog, euh, on en parlait aussi tout à l'heure. Euh, disons que c'est difficile, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça d'un claquement de doigts, ça prend des années, il faut beaucoup de travailler, euh, il faut avoir une régularité, il faut euh, avoir un sujet qui n'est pas euh, traité par tout le monde aussi euh, ça va régréger autour sur une communauté et c'est pas quelque chose qu'on peut faire en deux semaines euh, ou en travaillant quatre heures par jour euh, comme 4 euh, heures par par euh, semaine. Euh, Merci Tim Ferris. Comme Tim Ferris, donc euh, voilà, tout ça c'est de la théorie, c'est bien mais à mettre en pratique, c'est pas vraiment euh, jouable en fait euh, sauf dans certains cas extrêmes peut-être mais euh, mais dans la vraie vie, c'est compliqué et moi qui fais du blogging euh, depuis 14 ans et en pro depuis euh, je sais pas euh, depuis peut-être euh, il 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça euh, bon bah je peux te dire que c'est pas, pas un long fleuve tranquille et puis c'est pas, pas simple hein. sur surtout la publicité, enfin vivre que de la pub c'est quelque chose qui est, euh, surtout maintenant avec les adblockers etc ouais. assez complexe donc il y a des stratégies des... Peut-être qu'avec la crypto-monnaie en incitant tes tes auditeurs à utiliser un navigateur comme Brave euh, tu seras rémunéré en, rémunéré en BAT et qu'on ouais. va trouver euh, ben encore un petit message pour Jérôme Kenborg qui prône tout le temps la juste rémunération des créateurs de contenu, euh, que ce soit par l'intermédiaire de MusicCoin ou par Stimid pour remplacer les, remplacer les plateformes de blogging, Bidit pour remplacer YouTube, on aura Brave, le navigateur, où euh, déjà si on regarde de la pub, on est rémunéré pour regarder de la pub, parce que ça change un peu la donne, Ou on aura en tout cas par l'intermédiaire de la crypto-monnaie le fait, je prête la puissance de calcul de mon ordinateur pendant que je surfe sur un site web, si ce site web me propose un abonnement à 10 euros par mois pour lire des articles, clairement je dirais non. Euh, qui c'est qui a envie de payer 10 euros pour lire des articles et du payant, pas grand monde Par contre, pendant que vous consultez mon site web, tu as un processeur quadcracker, je vais t'en prendre un qui va fonctionner euh, un petit peu pour moi, pour me rémunérer en crypto-monnaie, pour lire ce site web qualitatif et pouvoir rémunérer des journalistes, à ce moment-là ça va m'intéresser. Et puis c'est gagnant-gagnant, je te donne un petit peu de, de ma puissance et j'ai des articles de qualité. Alors ça c'est la théorie la pratique, bah, tu pourrais te dire la même chose, ton discours tu le reprends, t'enlèves crypto par euh, bannière de pub, oui. t'as la même discours, c'est-à-dire que voilà, ah bah, plutôt que de faire payer un abonnement, on va mettre une bannière de, de j'ai pas envie de voir de la pub. Ouais, bah les mecs ont pas envie qu'il y ait un truc qui consomme de la ressource euh, sur leur ordinateur. Je pense qu'il y a plus de monde qui a envie de voir monter une jauge. Moi, je pense pas. Bah, écoutez, dites-nous en commentaire euh, si vous êtes plutôt... à. Ah, euh, euh... J'ai dit 25% hein, sur un cas de cœur, donc est-ce que vous voudriez voir euh, votre jauge de puissance d'ordi monter de 25% mais vous lisez un site web gratos sur un, un gros blog ou un gros site payant euh, d'actualité euh, qui vous tient à cœur ou euh, payer un abonnement de 10 euros par mois Et moi je vais, dire, je vais te dire ce qui va se passer. Les mecs vont acheter vont installer un truc qui va s'appeler CryptoBlock, qui, euh, qui va bloquer le, ton script de crypto, ou voilà. Et ils vont consulter ton contenu gratuitement sans consommer les 25%. Surtout l'antivirus qui fera planter la fenêtre qui mine. Ouais, si tu veux. Mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire C'est un jeu sans fin, non moi je pense que y a, voilà, la publicité, il voilà, y a toujours moyen euh, d'en vivre euh, d'une manière propre, responsable, en, en faisant du contenu intéressant qui peut être sponsorisé, moi c'est ce que je fais. Si elle est mieux ciblée... Ouais c'est ça, puis on voilà, en, tu sais comment t'adresser à une communauté, donc tu sais ce qui va plaire à cette communauté sans te trahir avec tes valeurs, sans tomber dans le bullshit, tu peux mettre en avant des contenus qui sont sympas. En fait le problème c'est qu'il faut juste que les, les marques avec qui tu bosses te fassent confiance, en essayant pas de t'obliger à faire le contenu qu'elles, elles veulent mais en te laissant le champ libre pour que toi tu puisses faire le contenu qui va plaire à tes lecteurs ou à tes euh, auditeurs enfin, oh. ou, voilà, ou les gens qui vont regarder tes vidéos sur YouTube et euh, voilà, donc on peut pas forcément bosser avec toutes les marques parce que toutes n'ont pas fait ce, cette démarche mais celles qui l'ont fait, bah, on peut produire des contenus super sympas, moi j'ai fait des séries euh, sur la sécurité Wordpress, donc euh, des articles techniques, hein, des tutos qui ont intéressé euh, des centaines de personnes, euh, qui, qui étaient sponsorisées. mais le, le, dans le tuto il n'y avait pas, euh, pas euh, c'était pas de la pub, quoi c'était vraiment un tuto, et il y avait un petit truc, genre cet article il a été sponsorisé par, mais ça gêne personne. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, c'est pas un contenu qui, qui va te laver le cerveau, voilà. c'est la différence. Pas du bourrage de crâne. Rien à voir, j'ai fait une vidéo cette semaine sur la gestion du mot de passe. Vous aviez fait un live un petit peu à ce sujet au niveau de sécurité. On évoque tout le temps les mêmes produits, hein, KeyPass, Dashlane, LastPass. Toi, tu es dans la team Dashlane. Tu es... ce que tu avais dit dans le live Dans le live que tu avais fait avec dans ton chat euh... L'ASPAS Bon, alors, tu es dans la team L'ASPAS. Bon, J'étais resté sur Dashlane, en tout cas, parce que euh, tu, euh, tu pensais qu'en les stockant localement, en tout cas, tu n'étais pas assez euh, strict sur tes sauvegardes euh, pour gérer ça, on va dire, offline. Euh, alors, je pensais que tu étais sur Dashlane. Du coup, je vais te poser une question sur Dashlane. Je suppose que tu as déjà vu ce produit, oui. qui est prôné par pas mal de, de, de YouTubers Tech, euh, Gitech, Micode et compagnie. Euh, moi, Dashlane, je l'ai installé. Bah, C'est sûr, il est formidable. Hein. Tu le lances la première fois. Euh, T'as un pop-up, euh, vous voulez que je vous aspire tous les mots de passe que je trouve dans le mot de passe, de tous les navigateurs, et en plus je vous mets les logos, je suis quand même sympa. Et puis après, depuis Dashlane, je vais aller vous changer les mots de passe de tous les sites web directement, euh, sans que vous ayez à le faire, parce que je suis vraiment super sympa. Et puis ça serait cool aussi que vous me donniez vos mots de passe Wi-Fi et vos codes de carte bleue. Je déconne pas, c'est dans la colonne à gauche. c'est pareil sur l'aspace. C'est pareil sur Et euh, j'arrive pas à comprendre comment des messieurs sécuritaires arrivent à défendre ce, ce type de produit-là qui, je trouve, Toujours, ils, en, ils en demandent trop, ils, ils vont trop loin dans le truc. Quoi. Alors, je vais t'expliquer en fait. C'est euh, effectivement, je veux dire tu te fais hacker ton LastPass ou ton dashlane, euh, bon bah le mec a accès à tous tes mots de passe, okay ça c'est un, un fait. Le truc c'est que personne humainement peut retenir tous les mots de passe de la Terre. Euh, et même les stratégies consistent à dire je vais mettre toujours la même racine et après je vais mettre par exemple Twitter, Facebook, YouTube à la ah, fin. Je suis, suis d'accord sur l'utilisation du gestionnaire de mot de passe, c'est ce que je défends dans la vidéo, elle est obligatoire. Et je fais 12 minutes du pourquoi t'as pas le choix d'avoir un gestionnaire de mot de passe ouais. avec un mot de passe unique qui fait ton catalogue de mots de passe qui est généré aléatoirement avec euh, 20 caractères spéciaux, minuscules, ce que tu veux. Euh, mais c'est l'utilisation d'utilitaires entre guillemets centralisés et online et du coup euh, bon payant ah non, ça, pourquoi euh, pas, que, euh, ça pourquoi pas parce que ça pourquoi pas c'est pas un problème mais je trouve que ça fait un, un point d'attaque un peu centralisé malgré toute la sécurité qu'ils nous vendent sur leurs solution euh, avec euh, la, la clé privée qui circule pas ou euh, je oui, sais pas tout as, ce qu'ils peuvent euh, l'authentification double facteur aussi ça ouais. c'est quand même ça ça apporte un, une bonne couche euh, et puis bah, le de bout en bout là dessus donc après effectivement par rapport à des solutions comme qui passe avec un fichier qui reste 100% ouais. offline euh, moi, je trouve que là, c'est Dashlane. Qui passe, euh, on va dire, c est, c est, ça peut être aussi un autre genre de problème. C'est à dire que qui passe, bah, pareil, tu peux te faire voler ton ordi, tu peux non. choper un virus qui va aller balancer la base qui passe ailleurs. Enfin, En fait, le risque il est partout tout le temps. En fait, Donc, euh, c'est à mesurer, c'est en fonction des gens. Moi, je ne juge pas euh, ni les uns ni les autres. Peut-être que demain, je passerai sur qui passe et je mettrai tout en local parce que j'aurai une stratégie, on va dire, de protection de mon wallet qui passe qui sera. Euh, qui sera euh, suffisante là euh, je qui passe euh, je sais pas euh, si euh, si je serai comme tu dis assez rigoureux avec euh, avec ça pour euh, déjà garder le backup c'est à dire si je perds tout ça va me faire chier tu vois de faire des mots de passe perdus des demandes de mots de passe perdus sur tous les sites surtout si c'est en crypto avec un mot de passe non récupérable hein. voilà il y a ça ouais en plus il y a ça euh, bon enfin bref C'est au choix, c'est les gens, ils vaut... en fait c'est un mal pour un bien, c'est à -dire, vaut mieux utiliser un gestionnaire de mots de passe. Euh, même dans le cloud, même euh, voilà, euh, d'une société reconnue. Qu'un post-it ou partout le même et tout dans le navigateur, est ça, on voilà. est d'accord. C'est ça, donc il voilà, n'y a, a pas de solution idéale. Même euh, qui passe, c'est pas idéal, il y, y a des problèmes qui passent. Donc, euh, pff, voilà, le, le mieux évidemment, ça serait qu'on puisse enregistrer des mots, des mots de passe de son caractères dans sa tête, mais voilà. On peut pas tout avoir. Euh... Peut-être que l'évolution avec des capteurs, euh, des super capteurs façon euh, iPhone 10, même si j'ai pas envie de le citer, euh, qui prend 50 000 points de ta tronche euh, de manière unique, euh, de manière vraiment infalsifiable, viendront enfin nous soulager de ce calvaire des dizaines et des dizaines de mots de passe. C'est jamais infalsifiable, mais bon après… Euh... C'est infalsifiable ouais. la veille de la news où on l'a falsifié. <rire> C'est comme tout. Ça, ouais. Voilà, donc euh, non, non, Bah après… Euh... Je ne recommande ni Laspass, ni Kipass, ni Dashlane. En fait, c'est chacun fait comme il veut. Tu vois, c'est comme un antivirus. Je ne vais pas recommander. Tu te débrouilles. Enfin, tu prends celui qui te plaît le plus. C'est en termes d'usage, tu vois. Par exemple, euh, Laspass, c'est clair que c'est pratique. C'est sur tous les supports, tous les mobiles, tous les, euh, les OS, etc. Euh, as tout le système de double authentification qui est super pratique. Euh, as les, les plugins qui vont bien pour tous les navigateurs. Alors, je pense que Kipass doit y avoir maintenant plus ou moins la même chose. Mais, euh, mais bon au moins euh, je me retrouve euh, en slip, sans rien, à l'autre bout du monde, même sans ordi, sans rien je peux quand même euh, aller m'acheter un ordi, récupérer tous mes mots de passe euh, tu vois je me retrouve pas bloqué alors que sinon là euh, je fais comment si j'ai pas ma base euh, qui passe tu vois je, en fait si je veux avoir ma base qui passe partout je suis obligé de la mettre sur un dropbox ou sur... Enfin, je donc sors, ça revient au même et voilà tu es obligé de la mettre en ligne quelque part donc forcément elle est accessible quelque part enfin tu vois tu, tu reviens au même donc euh, à la limite je, je déporte, on va dire, la confiance sur une société, alors, bon, elle est américaine, donc c'est pas le pied, mais euh, sur une société euh, qui, est, euh, qui, pour le moment, a fait ses preuves et qui est reconnue dans le milieu, etc., euh, en se disant que c'est eux qui vont sécuriser les serveurs, c'est eux qui vont sécuriser la data, etc., plutôt que de me faire confiance, moi, ou à un tiers, euh, un peu moins, enfin, tu vois, plutôt que de mettre le qui passe là-bas sur mon FTP, en me disant que j'ai bien assuré la sécurité ou que mon prestat a bien assuré la sécurité et que c'est pas vrai. Enfin, tu vois, c'est juste des... La sécurité n'est jamais effective à 100%, il faut juste pouvoir mesurer le risque et en fonction de, bah, de ce que tu as à protéger et puis de, de tes habitudes, de ton confort aussi, hein, de ce que tu fais. Euh, voilà. S'il euh, si y a une sécu activée, je parle beaucoup, c'est tout ce qui est authentification, double facteur. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut activer du double facteur. Et, et quand on active sa double authentification euh, en crypto-monnaie, en tout cas, on stocke le code le jour où on a activé la double authentification, le code barre ou le petit code qui est en dessous du code barre. Parce que le jour où on change de téléphone ou le jour où on se fait piquer le téléphone, bah on est quand même dans une sacrée merde de devoir passer par le service client pour retrouver tout ça. Alors là, j'ai. Euh, oui, alors ça c'est vrai, mais le problème c'est où tu le stocques Personnellement, donc, qui passe prend les pièces jointes. D'accord, donc qui passe. Donc un, ça ne règle pas le problème. Et par exemple, bah, SPA, je sais que. Euh, le... Alors ça c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, mais le... le module de double authentification, enfin l'appli, euh, stocke aussi tout ça euh, en ligne. Donc si demain tu te retrouves, euh, tu perds tout, tu peux récupérer ton appli euh, double authentification et donc tes, tes codes et tout ce qu'il faut pour faire les clés. Euh... Je, peux, je peux les recréer, mais j'ai les codes de recréation qui vont aller désactiver euh, celles d'avant. Enfin j'ai changé de téléphone il y a deux semaines et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ouais, ouais. D'ailleurs il y en a une pour laquelle ça n'a pas marché. J'avais encore l'ancien téléphone donc j'ai pu désactiver le, la double authentification et la réactiver sur le nouveau téléphone mais typiquement il y a un site sur les je sais pas 20 25 30 que je fréquente dans le crypto où euh, ce que j'avais noté était faux donc attention à ça quoi euh... ce que je peux recommander c'est de pouvoir faire des conteneurs privés avec des genres de trucs crypt ou Vera. ouais des, des veracrypt on fait un conteneur euh, et on chiffre tout un bon gros mot de passe bien costaud euh, dessus mettre tout ça dedans même vos wallets d'avoir un backup et surtout le backup de le multiplier un peu partout c'est à dire comme... La clé USB chez, chez la tontine euh, dans une enveloppe cachetée. Euh. Ça, ou même dans un coffre à la banque ou même euh, en ligne. Hein, C'est-à-dire que votre, euh, votre conteneur VeraCrypt, si vous le mettez sur un Dropbox, bon même si Dropbox se fait hacker, il va falloir que le mec pète le conteneur VeraCrypt, ça va être déjà un peu plus compliqué. Donc euh, même ça c'est possible. L'idée c'est que vous puissiez le récupérer à tout moment, n'importe où, parce que même les gens qui font des backups chez eux. Ouais, le, le disque externe, dégâts des eaux, cambriolage, incendie, c'est fini. Quoi. Ouais, voilà, tu résumes tout, donc, euh, voilà, donc il faut pouvoir sortir la data de, de chez soi, ouais. okay. Merci beaucoup Corben pour cette interview très tardive, euh, avec les, les, les petits yeux. On va, la... deux heures matin. On va laisser 2h du mat', euh, vous voyez qu'on bosse à 2h du mat', c'est possible. Euh, bah, on va te laisser euh, se reposer, euh, nous deux d'ailleurs, parce que je pense qu'on en a tous les deux besoin. Ouais. Merci beaucoup pour cet entretien. Bah, merci, à plus.